On y va, on y va Ce que vous faites là c'est magnifique, ça permet de montrer que quand les hommes ils sont des barreurs. Voilà, il y a des femmes aussi qui le font oh, convenablement. Bien ça bien peut aller. <rire> La région financer les, les organisations d'événements, à financer la voile, et la voile traditionnelle particulièrement en Guadeloupe. vachement important parce qu'au-delà du, du fait de faire des courses, la formation de jeunes, c'est des jeunes qui sont, au lieu d'aller faire autre chose, ils apprennent quelque chose, qui, est, encore une fois, est lié au patrimoine. Donc non, c'est vachement important et c'est totalement, je pense, dans le, dans le rôle de la, de la région. ne concerne pas que le patrimoine, Il concerne évidemment le sport, l'économie, ce qui concerne en fait l'intégration sociale de nos jeunes, transmettre pour pouvoir continuer à nous construire. Par région, la collectivité régionale a compris le message qu'on qu lui a fait passer depuis tantôt, parce qu'elle a toujours soutenu cette manifestation-là. Et pour ça, nous, évidemment, nous tenons là à la remercier. Les Guadeloupéens se réapproprient la mer et puis c'est une belle compétition. C'est très bon pour la jeunesse hein, qui, qui montre son savoir-faire en matière de nautisme. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la formation professionnelle, on pousse les jeunes à être dans cette voie-là. Donc c'est important pour nous, la région, de pouvoir promotionner ce type d'événement. C'est une euh, compétition pour moi intergénérationnelle puisque nous avons des personnes d'expérience qui ont un certain âge, mais nous avons aussi les jeunes qui de plus en plus s'intéressent à cette compétition. Donc une compétition traditionnelle, pour moi, qui est important de garder, puis qui aussi resserre les liens. Et je profite pour, pour, pour euh, féliciter les participants pour leur courage, mais surtout pour leur passion pour cette belle compétition.